Franchement, Jules, tu pas une main morte. Tu l'as pas loupé. Oh, il va s'en souvenir de celle-là. C'est qui ce vieux À vue de nez, je dirais Dumbledore. Ou le père Fouras. Ou Barbossa, le capitaine Barbossa. Ou Panoramix, c'est notre Panoramix. Merlin l'enchanteur. Bertrand de la Noé. Le morceau! Gandalf! On est le 24 décembre, J'habillais en rouge, avec ma grosse barbe. Oh, oh, oh, oh. Bon, je prends le coup sur la tête a rendu Gandalf amnésique. Comme vous avez pu le constater, il se prend pour le Père Noël. T'as fait quoi ce week-end? Je sais plus. Ben voilà, c'est ça l'amnésie. Ah ouais. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le jeu de Gandalf et le laisser croire qu'il est le Père Noël. Ah oui, le Père Noël. Oh, oh, oh. Pourquoi cet air interrogatif Vous me paraissez bien dubitatif. Allez donc voir dans ma hotte. si mon cadeau vous botte. Oh, qu'est-ce qui vous arrive Père Noël je crois que je suis pris d'un fou rire. <rire> Cette année, je crois que Noël va avoir besoin d'un coup de pouce. Laissez-moi vous conter l'histoire de ce fameux L.M. Il se casse sous un pseudonyme, mais en réalité, ce malandrin se prénomme Lutin Maléfique. Depuis des années, il me poursuit, sans relâche. Dans le but d'exterminer le bonheur présent au sein de chaque famille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à déjouer ses plans les plus machiavéliques, mais cette année, la donne a changé. Trois abrutis me sont tombés dessus. Et voilà où j'en suis. Bref, il n'y avait qu'une mission. Sauver Noël. Vous m'avez pris pour un toutou Nous Oui, vous Où Ou est M. Noël euh, comment On vous a dire On l'a pas vu Mais Jules, il a explosé Gandalf Qui est-ce qui parle Raph, Gandalf, oublie C'est le Père Noël, maintenant Ah oui, le Père Noël Depuis 40 traîneaux, 40 de père en vitre, fidèle compagnon de M. Noël c'est un traîneau qui parle non, mais c'est un traîneau qui parle! Mais j'ai pas toute la nuit, moi! T'en songe, j'en ai marre! Jean-Claude? Marie-Claude, Jean-Claude! Mamie-Claude, Marie-Claude, Jean-Claude! Et pourquoi cet accent asiatique? Le Père Noël, il vient de la Bonnie, c'est complètement débile! Je voulais déjà dire, de tout temps, traîneau! C'est M. Noël qui a adoubé la toute dernière extension vocale! C'est le bouton que vous voyez sur votre droite! D'ailleurs, de la déteste! Quand tu de démarres en trombe, t'attends le même et t'en me tais! Bon, écoutez, M. Traîneau! Racontez-nous une petite blague sur le Père Noël, on va essayer de régler votre problème. Nous bon, allons le temps une fois. Un chat tombé dans un pot de peinture. Le soir de Noël, t'as <rire> <rire> Et château de Noël. de oh mère Vous avez retrouvé ma vraie voix Vous m'avez l'air fort sympathique. Où voulez vous voulez voir aller. Euh, le lutin maléfique, on veut aller voir le lutin maléfique. <rire> C'est fala En route les minots, ça va être tapin bien. On attache les ceintures. Fermeture des écoutilles, La température extérieure est de 2 degrés. La compagnie Herlinfoglien est train de nous accueillir. Oh prochaine fois, prends tes scratchs Oh C'est le cadeau de mon copain jean -Eude. Il va être trop content, jean Si le cadeau de jean il est par là, peut-être que le nôtre aussi. Ah oui, oui Cherchons Cherchons oh, Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Une facture poubelle. J'ai enfin réussi à voir tous les cadeaux. Et où se chale Lucifer? Lucifer. à cacher la fête de Monsieur Noël <rire> Ça me paraît clair comme de l'eau de roche, Ce lutin est vraiment maléfique C'est pas un lutin C'est une lutine à crostétine Je vais lui casser la poupine. Le Père Noël nous a lancé... C'est Le Père Noël nous a lancé une mission, celle de sauver Noël Bon, on va se battre Vous le tenez, je le défonce. On pas trop vite en besogne, camarade C'est moi d'abord expliqué mon plan Il est trop cool, ton plan Bon, laissez-moi vous expliquer Première phase la diversion. Le but, attirer l'attention de cette... vilaine canaille par l'intermédiaire d'une entrée fracassante. Bref, on tes cordes. Deuxième phase, la plus importante selon Jean Pascal, la provocation. Un, un agitateur, un provocateur. Le but, clairement de rendre cette fricouille complètement hystérique par l'intermédiaire de petites mimiques des plus agaçantes. Hop, Également dans tes corps. Et là, on le défonce, on lui plie les genoux, on lui prend les oreilles, et mais après on le chêne. Doucement, point trop vite en besogne, bonhomme. Troisième phase, sûrement la plus douloureuse à mon goût, la démotion. Appelée aussi l'abnégation. Souvent lors de cette phase, que l'on entend le terme de blessure de guerre. En bref, la soumission est au service de la mission. Quatrième et dernière phase, c'est là que tu rentres en jeu, mon cher Jules, la démolition. Je crois que je n'ai pas besoin de te faire le de dessin, mais en clair, ça va sacrément bardé. Raf. Raph, t'as compris Oui. Tiens-toi prêt, mets-toi en place. Jules Non, je Je vais aller voir ce lutin, je vais lui montrer de quel mmh, point je me choque. Calme-toi, mamie Claude. Mamie Claude, Marie Claude, Jean-Claude. Jean Pense juste à ta phase, la démolition. Et surtout, oublie le chat. Démolition, pas le chat. Démolition, pas le chat. Démolition, pas le chat. Démolition, pas le chat. Démolition, pas le chat. Démolition, le chat. Démolir le chat. Coucou. Sympathique cet intérieur. Ah. <coughs> Alors, tu pensais pas qu'on t'attraperait, lutin maléfique, qu'on réussirait à déjouer tes plans, mais pas qu'un peu Déjouer mes plans J'ai totalement réussi à gâcher la fête de Monsieur Noël. Il l'a bien mérité. Ne parle pas de mal du Père Noël C'est quelqu'un de bien, qui tente d'apporter du bonheur au sein de chaque famille depuis des décennies. Chaque Noël, c'est une véritable réussite, grâce à lui. Quelqu'un de bien, votre soi-disant bienfaiteur que vous n'avez jamais vécu avec lui au quotidien. La barrière est un en défaut, capable de transformer un gentilhomme en une personne avide de pouvoir. Vous savez ce qu'il m'a fait ce scélérat C'est sans scrupule qu'il m'a remplacé par des travailleurs chinois. Et ce, sans aucun remords. J'ai jamais été en retard. Pas une seule fois j'ai simulé une maladie pour avoir une bonne grasse mat. Peut-être une fois... J'ai passé près de 30 ans à servir Monsieur Noël. Et pourquoi Pour être viré comme un malpropre Ils m'ont piqué mon travail. Mais le vrai fautif, c'est Monsieur Noël. En me révoltant ce soir, c'est l'âme et l'esprit de tous les lutins et lutines du monde entier qui sont désormais vengés. Et eh bah putain. putain Tu sais, lutin, tu parles d'Avarice. Mais sans vouloir te penser... En privant le Noël de milliers d'enfants, ne serait-ce pas toi, au fond, l'avare de cette histoire Alors, je suis devenue comme lui. J'ai perdu toutes les valeurs auxquelles j'étais rattaché. Et même mon boulot. Mais tu sais, on fait tous des erreurs. On les répare et on les assume. Écoute, Lutin. Tu n'as pas répandu que le mal autour de toi cette nuit. Tu nous as aussi transformés. Regarde, Raph. Il a Et Jules Julie il a Et moi Enfin, ce n'est pas le propos. Quel est ton prénom, putain Lucien et mon chasseur. Écoute, Lucien, le travail, ça se trouve. Et ce soir, ce soir, on n'a qu'une mission sauver Noël Allez, Charles Nous devons rendre tous les cadeaux avant le lever du jour. Eh bon a mère, inutile de vous inquiéter, allez en route de la compagnie Un cadeau par-ci, un cadeau par là, oh <rire> fan des chichoules. Que c'est beau bon de rendre les gens heureux Ah là là, qu'est-ce que vous ferez sans moi On dit merci qui <rire> Oh ça va toi Je te rappelle juste qu'on rattrape tes caprices de petit ouvrier. On peut toujours te ramener et te laisser sangler au fauteuil. Écoute-moi bien un nerf Déjà, j'ai. Je... Eh minot, va passer un gros au de Noël là Permettez-moi, mais. Que faites-vous le reste de l'année ça mon petit, ça s'appelle le secret professionnel. Mais je suis loin de vous tourner les courses. Bah c'est normal, vous en avez pas. Ce <rire> traîneau, vous en avez quel âge Eh, c'est pas bientôt fini toutes ces questions. On s'en sur votre mission de parler ouais, mais, mais on a déjà fait la moitié En réalité, cela fait exactement 32 minutes que nous sommes partis. Nous n'avons distribué que 187 cadeaux sur les 10 000 prévus. Ce qui fait un total. Mais ça de... suffit, hein, on s'en fiche de tes longues réflexions et tes calculs à deux balles. De toute façon, il y a toujours un moment où je. Mamie Claude. Marie-Claude. Tu sais quoi J'ai bien envie de te dire oh que... Non, dis pas plus. Tonton, dis-donc. Tonton Mais pourquoi vous avez rajouté un personnage Je vais encore passer pour un imbécile, mais je comprends bien, moi oh, Qu'est-ce qui m'a pris de leur venir à nerf, ces trois abrutis